Colis ah. 8102, livraison Bureau Brésil à 19h30. Euh, autre chose, Diane? Papa! Euh, oh, regarde, j'ai mes nouvelles boucles d'oreilles! Oh, oh! Elles sont belles, n'est-ce pas, papa? Elles sont très jolies, mmh. ma foi! Elles sont rouges, pointues! Mmh. Oui! Et la police. Oh! Mais ce n'est pas des boucles d'oreilles, Pépine. Ce non. sont des piments forts. Hey! <rire> C'est piment piments Oh, mais papa, je ne vois pas de muscles sur piment. piments. <rire> <rire> tu es bien coquine, Pépine. Euh... Mais il faut faire très attention. Les oh? piments forts contiennent de la capsaïcine. De la capsaïcine. De la Ah capsa... Non, de la capsaïcine. Oh, de la quoi? De la capsaïcine. Oui, c'est ce qui donne la sensation de brûlure dans ta bouche lorsque tu manges quelque chose de piquant. Oh, de piquant? Oh, comme la sauce piquante que tu ajoutes toujours sur tes spaghettis, papa. <rire> Exactement. Tu sais que beaucoup de gens aiment le piquant. Presque 4 millions de tonnes de piments sont produits chaque année. Ça a fait beaucoup de piquant, ça, papa. Mm -hmm. oh, oh, papa, tu te souviens la fois où j'avais mis trop de choses piquantes, et <rire> j'avais des grosses oh. gouttes de sueur qui coulaient sur ton front. Oh, je m'en rappelle très bien. <rire> Parlons de ça, ma pépinette, c'est oh. important de se laver les mains après avoir touché un oh. piment fort. Tu ne voudrais pas avoir du piquant dans tes oh, yeux. Ça, non, papa, je ne touche pas.